Précédemment dans Iron Man Challenge, nous avons découvert le passé tumultueux de notre personnage. Nous avons découvert ses relations euh, orco panda <rire> Bien entendu. Bref, euh, c'est Vince pour l'Iron Man Challenge saison, euh, non, saison 1, bien sûr. Il n'y aura pas de saison 2, j'en sais rien en tout cas. Mais en tout cas, c'est l'épisode 5. 5 Oui, 5. Bien entendu, 5. Nous sommes donc là pour essayer de tenter de quitter cette zone... Euh, cette zone d'île de... tortue d'arène Et en espérant pouvoir faire ça dans, dans moins de 3 épisodes J'en doute j'essaie le plus de possible Mais euh, mon perso il est un peu lourd Donc euh, il est un peu long quoi On peut lui en vouloir hein. Tiens meurt Ah non Non normalement il disparaissent non, non normalement vous disparaissez vous Vous êtes censé disparaître les gars disparaissent Voilà merci Merci. Et donc, je lisais cette précédent qui a porté autour de l'esprit du vent qui nous a permis d'avoir la puissance nécessaire afin de tuer le grand dragon Zaofen. Waouh, dit comme ça, ça claque. Mais en vrai, j'ai dû lui lancer les feux d'artifice dans la tronche pour qu'il meure. Ça claque un peu moins. Et nous sommes là dans cette zone bien jolie avec des belles petites fleurs bleues. Toutes tout toutes belles. Et nous tuons des petits filoupons Bine. Pourquoi j en Pourquoi J'en sais rien. Peut-être pour faire du feu. Bah, les petites barindilles ça sert à faire du feu, donc peut-être qu'on va faire du feu hein. euh, Je suis donc toujours en stuff blanc, rien n'a changé. Je ne suis pas mort, parce que euh, je ne suis pas mort, parce que je suis beaucoup trop fort, hein. c'est pour ça que je ne suis pas mort. Euh, je ne suis toujours pas mort, il ne s'est rien passé de spécial, j'ai repris directement sur le dernier endroit où j'étais. Donc euh, voilà, tout est pareil que... Que l'épisode 4, sauf que on continue à progresser. Euh, donc, donc, donc. Je vais vous raconter de l'épisode 4, bien sûr, le passé, le début, la jeunesse. Que dis-je, l'enfance de notre petite Daël Qui a grandi à côté d'un père orc et d'une mère. Putain, ils sont trois fouilles fouillant que je fais Non non mais ils sont mille là Ah oh, ils sont mille, je vais mourir non. non Non non non non Hop Un petit appui de soin Hop On taille la route Non fui Nice Ils sont mille ces gnomes Ils sont mille Ça c'est bon Donc on est sorti, tout va bien Du coup j'en étais au passé, à l'enfance De notre petite... Semi-arc, semi, semi panda elle a pris beaucoup du côté de sa maman, je trouve, hein. D'ailleurs, D'ailleurs, tout à son honneur. Tout à son avantage, surtout. Et euh, donc, elle a grandi dans un petit fourrier euh, dans le sud de... de euh... Comment s'appelle cette zone, déjà Je ne sais plus. Celle-ci, là. Euh, what the fuck Pourquoi je peux pas voir la map Ah, mais non, parce que je suis sur l'île de la Vagabonde de Merde. Ah, mais non, c'est bien, tu peux voir la map. Ici, du retard, voilà. Putain, mais quel inculte. Qu'un culte. J'ai remontré sa maison d'ailleurs. Une petite île perdue. Dans le sous euh, de l'Edotar. Et entourée d'ailleurs de son. de son père, les menteurs. Dont j'ai pas encore trouvé de nom. Mais ça viendra au prochain épisode. Et euh... Donc euh, au fil des années. Je vais arriver, hein, au fil des années. Elle a pris les rudiments de la chamane... Euh, Je sais pas comment dire ça... Hein. Les rudiments pour devenir une chamane euh, compétente. Jusqu'à ce qu'elle arrive en plein milieu de l'adolescente. Donc elle a fait qu'étudier avant. Hein. Elle a eu un... une maison avec son père. En fait, c'est pas son vrai père. C'est pas son vrai père. En fait, sa mère était enceinte. Quand elle, arrivait, euh, quand elle arrivait en du retard, elle était déjà enceinte au moment de rencontrer son, euh, son père Orc. Ce qui lui a permis d'avoir cette apparence de panda, hein, franchement. Euh, sinon, à quoi bon Bon alors, putain, c'est trop relou ces charmes à la con, là. Ils sont pendus aux arbres, mais il euh, n'y en a pas, quoi. Alors. Où vous êtes Où vous êtes Quoi, le... non. On va y arriver Et donc elle a, elle s'est pris la tête avec son père Ce qui l'a fait s'échapper de chez elle Puis après elle a rejoint Elle a rejoint les pirates <rire> Du côté de la baie du butin Où elle s'est fait enrôler Comme Je sais pas ce qu'elle peut bien faire une femme sur un bateau C'est pas vraiment conseillé en général Une femme sur un bateau Ça porte malheur paraît il Et, euh... Et voilà, donc euh, vous en la suite plus tard, hein, quand j'ai envie. En fait, non. La suite de l'histoire de notre petite pandette qui s'est fait enrôler par les pirates à l'âge de 15 ans. Elle a écumé les mers. Elle s'est fait massou. Mais après, comment Je vous demande bien, comment a-t-elle pu devenir une. Comment a-t-elle pu arriver sur cette île aux panda sans argent sans amis. Sans souvenirs. Alors qu'est-ce que tu racontes, Maître Shang-Zi Puis bien, le jour où l'ancien doit laisser sa place et planter son bâton près des bâtons de ses ancêtres. Aujourd'hui, mon bâton va rejoindre cette forêt. En fait, ce qu'il est en train de nous dire à travers ça, c'est qu'il a honte de ce qu'il nous a fait subir au fil des, des, des épisodes que nous avons passés sur cette île, Et là, elle va se sacrifier pour nous, pour nous assurer un avenir radieux. Moi je pense que c'est ça qu'il nous raconte en vrai. Parce que là... Clé des éléments, vous allez rompre le silence, vous allez lui parler, je vais aller parler à Shenzhen Su, qui est malade. Bla bla bla. Bon, c'est quand tu veux, hein, ta petite histoire, hein, loulou. Plante ton arbre là, ce que tu veux, ta torche. Plante ta torche, disparaît. Et puis on peut partir. S'il te plaît. Alors, est-ce qu'on a fait le tour de l'île Nice, du coup, on va aller prendre le ballon. On va aller prendre le ballon qui est là-bas. Qui va nous emmener parler les Roulement de tambour. Qui est... Qui est C'est pour ça, hein, d'ailleurs, que j'ai été chercher toutes ces, euh, tous ces esprits, hein, bien sûr. Pour, encore une fois, aider cette île qui m'a exploité. Elle m'exploitera jusqu'au bout. Jusqu'au moment de récup... Enfin, de... Après, c'est moi qui le rendrai. Parce que, paraît-il, qu'il m'aurait sauvé la vie, en fait. C'est ce qu'il y en a. Il y en a qui m'a dit ça tout à l'heure. Il m'a dit, mais au fait, mec, on t'a sauvé la vie, donc arrête de râler. Et euh, on m'a pas encore raconté pourquoi. Donc ça, on verra plus tard. Ah, en fait, Shin Sin et Teu et c'est une tortue géante. C'est l'île, toute l'île n'est qu'une seule tortue. C'est incroyable, personne ne le savait. Personne ne s'y attendait. Non, mais à l'époque, je m'y attendais pas. Je vais pas été voir les screens, tout ça, et... Euh... Une tortue là, c'est genre waouh Là je vous poserai une seule petite question. Est-ce que c'est la tortue qui avance, ou alors est-ce que c'est l'eau qui bat dans le sens inverse Vous avez 4 heures. Bref. Pour te laisser bien sûr cette illusion de mouvement. Shenzhen Comment ça va ma grosse Coucou Tu fais risette, bonjour je souffre, mon coeur se réchauffe de savoir que les descendants de Liu Lang ne m'ont pas oublié. Liu Lang qui est le grand panda, hein, bien sûr, c'est le patron des pandas, c'est le big boss de la pandarie. Nous sommes tous, tout panda, ses descendants. Un peu comme... Euh, comme Jensiskan, c'est un truc comme ça, bref, j'aurais plus jamais le prononcer. Paraîtrait que nous sommes tous des fils de cet homme. Enfin, des fils euh, lointains, des descendants du moins. On partira pas. Sur... Il y a eu une étude hein, d'ailleurs. Ouais. Une étude surtout hein, en même temps. S'il vous plaît, mais me dit pouvez-vous vous faire retirer cette épine Je ne peux pas l'enlever par moi-même. Et en fait, là, pour pas vous spoiler ce qui se passe. Non, mais je vous le dirai pas. J'ai spoil que c'était une tortue. Faut les déconner. Hein si j'ai très envie. Bien sûr, Shen Jinsu. Mais votre carapace est grande et je n'ai aucune idée d'où se trouve cette épine. Elle est dans la forêt où vous ne pouvez poser le pied. Continuez le long des montagnes et vous la trouverez. Nice. En gros, il y a une forêt qui est gardée. C'est la forêt sacrée de Shen Su, qui a été souillée par l'Alliance. Et l'ordre. Nous trouverons cette épine et nous la retirerons. Vous avez notre parole. Merci, ma petite. Une épine Et dire que j'ai oublié ma pince à épiler chez moi Oh là là, c'est une bonne blague Mais vu la taille de la tortue, c'est pas une épine qui va lui faire mal. Du coup, c'est être plus gros qu'une épine. Comment une si petite chose peut-elle faire tant souffrir une créature si grande Mais alors toi t'es con t'es débile Toi là. Petit pattes de feu. Regarde, toi là. Là, là, là. Lui. Lui là, le gros là. Est stupide ce mec. Un bateau de l'Alliance. Oh, une navette. C'est bien plus grosse épine que ce que j'imaginais. Mais bien sûr. Le truc y a des arbres qui poussent sur sa carapace. C'est pas une épine qui va lui faire mal. Ce ne sont pas des pandarènes là-bas. Ils n'ont pas de fourrure. Quelqu'un s'est écrasé sur notre Il a retiré cette épine risque d'être plus ardu que nous le pensions. Nous devrions en informer l'ancien Pai et laisser de ce que nous allons faire. Eh bien, décide, fameux Shao Pai. Bon, on a passé quand même vachement de temps avec cette, euh, cet endroit absolument relou. Je vous raconte la vie de la torture. Une bien vieille torture. Qui nous donne, elle nous donne des pouvoirs, un peu comme dans, euh, comme dans Avatar. Si vous avez regardé la saison 2 d'Avatar, avec sa descendante c'est pas vraiment sa descendante, c'est l'avatar suivant. Euh, c'est les tortues qui ont donné les pouvoirs aux différents maîtres. Bref, je vous, je vous conseille d'avoir, c'était plutôt sympa. Bon, on pourrait être pas génial par rapport à la première, mais c'était cool quand même. Il n'y plus de café, c'est bien dommage. Nous arrivons donc dans ce fameux temple, tout à l'heure, enfin tout à l'heure ou tout à l'heure, nous sommes envolés, ou plutôt hier. Ou avant-hier, ou avant-hier pour celui qui regarde depuis longtemps, ou avant-hier, ou dans le deuxième épisode, je pense que nous sommes envolés. Ça prouve bien que nous ne venons pas d'ici, que nous sommes plus maîtres des éléments que ces fameux pandas Moine. Quelle idée! Faut que j'ouvre la grande porte. Elle est ouverte, non? Elle est ouverte, elle est ouverte, elle est plus encore Paris. Alors elle est plus longue. Bref. Ouvrir la porte de Mandoli Il faut aller dans la forêt de Pei... Wow. Ah mais si, elle n'était pas apparue au fait hein. Alors... Je suis là Allons-y Viens, allons-y tu, tu, tu. Normalement on a le gros lourdeau derrière qui va péter la porte C'était pas de bêtises tu, tu, tu. Et je vais avoir le malheur de vous quitter dans quelques minutes. Le temps d'aller jusque euh, jusqu'à l'endroit sacré. Elle est bloquée de l'autre côté, je pense, la porte. Laissez-moi essayer. Dis pas de feu. Allez tiens, mets lui un gros kick. Et pas Ah non. C'est lui qui a pété. Front de fer, il va mettre un coup de boule. Quelle puissance Nice. Bien joué, Jojo Bien joué, fameux Jojo Nous arrivons dans le petit temple né petite maison. Il un sage ancien, quelqu'un comme ça. Qui va permettre de nous guider pour la suite de l'aventure. Avec un compatriote tauren, poilure. C'est pour ça que j'ai l'accusé... Oh Tonton Tonton Et voilà Mais je vais raconter l'histoire du Tonton après. Du je vous laisse ici, les amis. Ermite de la forêt interlite. Pendant que nous passons le 10. Et regardez ça, vous voyez ça, ça là, tout ça Mais je vais pas pouvoir les utiliser. <rire> oh là là. Pas pouvoir l'enchant de bataille non plus. Donc, je vous dis à très bientôt pour l'épisode 6. Number 6 de l'Iron Man Challenge. Pour le moment, on s'en sort plutôt bien. On n'a pas enfreint de règles en même temps, on est level 10, donc on n'a pas grand chose à enfreindre pour le moment. Euh, donc, pour encore une fois, si vous voulez voir les règles, tout est dans la description de la vidéo. Donc, je vous invite à aller voir. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir à tout le monde.